Ouais, salut les gars, bon, en ce moment ça va pas très, pas très bien, tu vois, j'ai euh, encore euh, des douleurs cervicales, toujours ce même problème, qui n'est pas réparable, sauf au dernier moment par une opération euh, avant de crever, tu restes paralysé ou tu crèves, On oh, c'est super, super, j'adore... Euh, donc, ouais, les cervicales, j'ai mal. Hier, j'ai encore fait une crise, euh, hurler dans ma voiture, je pleurais, j'en pouvais plus, c'était une catastrophe. Obligé de, de rentrer à la maison, de se forcer à manger un, un repas, pouvoir prendre des anti-inflammatoires euh, assez puissants et attendre quelques heures avant d'aller se coucher parce que ça n'a mon pas à faire effet. Et au pire, d'avoir mal au bide le lendemain et de faire un ulcère en plus, c'est génial, Donc, franchement, super technique. Alors. En plus des vertiges, là, je commence à avoir des vertiges et tout, euh, c'est génial. Bon, bah pour le drift, euh, je pense que ça va le faire, je me démerde. Ouais ça c'est ma vie en ce moment. Sinon bah, je drifte toujours le 23 octobre normalement. Et aussi euh, en novembre, je suis plus cancé, le en novembre, peut-être en novembre, à Follambré, les deux. Pour l'instant je les maintiens, sauf euh, si vraiment il y a un gros problème, je reviendrai à la dernière minute. Mais bon. Sinon, j'ai une chaîne TikTok, ouais, depuis pas longtemps. Et je mets des vidéos avec euh, Corax et plein d'autres choses. Donc voilà. TikTok c'est bien parce que tu peux partager ta vie rapidement avec des petites vidéos de quelques secondes, très sympa. Donc j'ai des vidéos avec un, un homme qui se lie d'amitié avec un corbeau et qui vit une aventure incroyable. Et ça fait pas mal de vues, genre 400, 500 vues parfois, 1000 vues, donc 1000 personnes réelles avec qui j'ai fait des rencontres où on a pu parler de choses en commun ça c'est bien. C'est ce genre d'échange que j'aime bien avec ces outils-là. Quand tu les utilises bien, ça fonctionne bien. Et là, récemment, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Alors c'est des vieilles vidéos que je poste, que j'avais depuis des années dans mon ordinateur. Un homme avec un corbeau, euh, c'est incroyable, mais ça fait 500 vues à 1000 vues. Ouais. Un mec qui fait du drift, ouais, une millier de vues à peu près. Donc c'est bien. Des conneries, un peu plus de vues. Et un mec qui purge ses freins, un million de vues en une journée. <rire> Là, on est à 1 600 000, plus de 4 000 abonnés de plus en une journée. Bon, malheureusement, c'est des abonnés qui ont le centre d'intérêt de la mécanique et c'est pas trop mon truc, vous le savez. Mais bon, ça marche. J'ai une chaîne TikTok. Bah, je vous dis à la prochaine et en espérant que, que ça va mieux, toutes ces conneries-là. Salut Salut, il y a une vache, il y a une vache là, elle, elle attend que je lui donne une poire, <rire> hop, oh. <rire> <rire> Il vit bien là.